C'est pas seulement un recueil de poésie, puisqu'il y a des textes en prose, textes courts. Euh, c'est comment dire, c'est euh, un peu tout ce qui m'a fabriqué, c'est mon, mon, mon, mon terreau d'écriture, c'est d'où je viens, c'est ce, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai jamais lâché. C'est-à-dire, euh, au-delà de ce territoire, c'est cette terre en fait, voilà, cette terre qui m'a nourri, qui m'a imprégné et, et qui fait aujourd'hui. Euh, non seulement le, le, le romancier que je suis, mais l'homme que je suis, voilà, c'est ça, c'est tout ça. La poésie elle n'est pas seulement chez les poètes, hein. enfin chez les poètes institutionnels, institutionnels il, y a, il y a aussi, on parle de Faulkner, on parle de Mac on peut parler de, de bien d'autres, mais, mais elle m'a accompagné depuis le début, parce que moi je n'étais pas un lecteur de, de, de romans de poésie, enfin il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais, mais quand j'ai découvert la, la, la lecture, j'ai aussi euh, pioché comme ça, je, le premier que j'ai lu c'est Baudelaire, voilà. On pouvait tomber plus mal, quoi. C'est Baudelaire, Malarmé, Char, et puis après, j'ai jamais cessé d'en lire. Parce que moi, il y a quelque chose de, je trouve que c'est le, le, le, la manière ultime de faire surgir une image dans la fulgurance, voilà. Et, et voilà, je suis allé vers Eliot, vers Whitman, vers euh, Gilvic, vers de, de... et il y a toujours une pile de livres sur mon bureau, et c'est pas des romans. Hein. Ce sont des poètes, ils m'accompagnent en permanence, et je picore des fois. Voilà. C'est cette musique, cette, cette lumière-là qui, qui m'accompagne en permanence. Le regard de, de, du romancier, de, de, du poète, ou ce que vous voulez, de, enfin, de celui qui écrit, de celui qui crée, est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est fait de tout ce qui vous a nourri, et, et, et, et pour en faire quelque chose, il faut que ce regard-là soit tourné vers l'intérieur. C'est en ça que c'est une géographie, une géographie intime, c'est qu'elle est faite de tout ce qui vous a nourri d'espace de, de, de, de, de, de dimensions végétales animales etc et puis tout ça passer au filtre de vos émotions c'est ça la géographie intime ces poèmes ont été écrits euh, euh, au fil des ans j'en écris depuis euh, très très longtemps mais je suis, je suis un laborieux moi, en tout c'est-à-dire que pour quatre vers libres cinq six ça peut me prendre des mois et, et il y a des, il y a, par exemple, il y a des textes qui faisaient 3, 4, 5 fois, 10 fois plus, et que j'ai retravaillé, j'ai resserré jusqu'à ce qu'il reste que ce qui me semble l'indispensable, le, le, enfin, il ne reste que l'essentiel, le, le, le, le, voilà. Et, et donc, euh, j'ai un cahier comme ça sur lequel je jette des mots souvent, et j'y reviens, je, je barre, j'élimine, je, je, donc... Euh, donc j'en écris depuis, depuis toujours et c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne et, et, et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes romans, c'est-à-dire d'inscrire de, de, la poésie dans, dans, dans, dans l'histoire.